Après une friction avec la solution hydroalcoolique, procédez à la mise en place du masque chirurgical. Pincez la barrette au niveau du nez. Enfilez les lunettes de protection et la charlotte. Enfilez ensuite la surblouse à usage unique. À l'intérieur de la chambre, procédez au retrait de la surblouse puis réalisez une hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique. À l'extérieur de la chambre, après une friction à la solution hydroalcoolique, retirez la charlotte et la jetez, puis retirez les lunettes et les déposer dans le bac de trempage. Terminé par le retrait du masque chirurgical, puis une friction à la solution hydroalcoolique. Le linge sale est évacué en double emballage dans des sacs transparents identifiés REB. Les déchets sont évacués en double emballage dans des sacs d'asserie. Si geste invasif ou manœuvre au niveau de la sphère respiratoire, s'équipez d'un appareil de protection respiratoire FFP2. Vérifiez son étanchéité par un test d'ajustement.